Salut, c'est Mister No, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du ombré. Le ombré, c'est une technique relativement simple qui te permet d'obtenir des racines foncées et des longueurs claires, hyper rapidement, parce que c'est vraiment, voilà, le but de cette vidéo, c'est de te proposer une technique de ombré qui te permette d'avoir un résultat très rapidement, d'accord La technique en elle-même, elle va te prendre 10-15 minutes pour être appliquée sur le cheveu. Un temps de pause de 30 minutes voilà donc un service balayage qui est plus rapide qu'un qu service couleur donc ben je t'invite à regarder un petit peu cette vidéo et de rejoindre par la suite tu verras en bas de l'écran la vidéo step by step là où je le mets en pratique sur un cliente voilà merci donc voilà la première chose à savoir très importante pour se permettre d'avoir la rapidité dans l'application de cette technique c'est l'optimisation du cheveu donc, euh, optimiser le cheveu, qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, pour moi, là, ça veut dire se débarrasser de tout ce qui pourrait être gênant et se faciliter la tâche. Donc, dans un premier temps, il va falloir ôter du cheveu tout ce que je vais considérer comme des résidus. Donc, dans ces résidus, je vais les catégoriser en deux familles de résidus. Et donc là, c'est ton diagnostic de coiffeur qui va te permettre de savoir un petit peu dans quelle famille de résidus on se trouve. Et c'est la découverte client qui va te permettre de savoir aussi euh, comment, comment te situer par rapport à cela. Donc euh, la première famille de résidus, la famille 1, on va dire c'est tout ce qui est sébum, donc léger sébum, poussière, pollution, enfin, toutes les petites choses un petit peu pas agréables, qui sont euh, communes, qui viennent de la vie de tous les jours, euh, voilà, qui sont normales. Donc ces, ces résidus-là, tu vas les enlever avec du shampoing à comme comme une permanente, pour vraiment ôter du cheveu tous ces résidus. Et la deuxième famille de résidus, la famille numéro 2 entre guillemets, ça va être plus des résidus pigmentaires, des silicones, des, des résidus beaucoup plus lourds, qui ne sont pas forcément normaux à trouver sur le cheveu, mais qui peuvent être dues à l'utilisation de shampoings violets, d'une patine qui vient d'être faite il n'y a pas très longtemps, euh, enfin voilà, de, de différentes choses. Et donc, pour ôter ces résidus-là, qui sont quand même beaucoup plus résistants, qu'un tout petit peu de sébum ou un peu de poussière, tu vas faire un premier shampoing préforme et tu vas faire un deuxième shampoing préforme dans lequel tu vas mélanger un peu de poudre à décolorer ou un peu de poudre effacer. D'accord Tu mélanges, tu appliques sur les longueurs et pointes, tu malaxes bien pour essayer de brûler un maximum les résidus qui te gênent et tu rinces. Et là, on a optimisé le cheveu. Pourquoi Parce qu'on a une chevelure mouillée qui sera beaucoup plus facile à travailler. Donc, mouillée, je m'entends, hein, c'est sauver avec une serviette quand même. Mais voilà. Et on a ôté du cheveu tous les résidus. Ce qui veut dire que lorsqu'on va appliquer le produit sur le cheveu, première chose qu'il va faire, il va rentrer dans le cheveu et s'attaquer au pigment. Ce qu'on lui demande. La deuxième étape, les séparations qu'on va réaliser pour obtenir sur une chevelure mouillée, euh, un résultat vraiment digne d'un ombré. On va travailler sur neuf séparations sur la tête, en tout cas là. Après, libre à toi de te familiariser avec et puis d'en de, faire moins, d'en faire plus. Enfin voilà. Après, c'est vraiment libre à chacun. Tu, tu travailles comme bon te semble. Et à partir de là, de ces neuf séparations, tu auras un fondu sur l'intégralité du cheveu, mis à part les zones de profondeur. Tu comprends bien zone de profondeur voilà. donc pour y parvenir j'ai décidé déjà de créer dans cette première vidéo explicative de te montrer toutes les séparations à suivre sur une tête malléable donc à partir de là maintenant qu'on a notre tête malléable on va voir dessus un petit peu toutes les séparations que tu peux faire bien donc bon, merci il va nous falloir un queue, une pince voilà Première séparation, on va travailler une séparation d'oreille à oreille. Donc voilà, première séparation dans la nuque, du milieu de l'oreille à milieu de l'oreille, dans laquelle on va prélever un énorme triangle. Cet énorme triangle laissera place en dessous à deux triangles. C'est ces triangles-là que j'ai nommés tout à l'heure les zones de profondeur. C'est... Ceux-ci qui vont permettre à la cliente de ne pas avoir une énorme transformation parce qu'elle retrouvera toujours un petit peu de sa couleur naturelle ici en nuque. Mais c'est surtout qui vont mettre en valeur la couleur de cette mèche quand le résultat sera fini. Donc on travaillera sur ce triangle là. Donc on va commencer à travailler un V comme ça en appliquant tout doucement du produit sur les mèches extérieures de cette mèche. Ici dans cette partie-là, alors pour commencer à ombrer à peu près à ce niveau-là, si vous voulez le commencer là, libre à vous, si vous voulez le commencer là, libre à euh, vous, c'est vraiment, vous vous On va commencer à faire ici de l'arraché. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de dessin, de l'arraché, c'est ni plus ni moins que déposer un petit peu de produit, comme ça, en arraché, sur lequel on va venir fondre le produit en le faisant monter un petit peu comme ça pour parvenir à un effet cheveux, Produit sans qu'il y ait une barre. Pénétrer à l'intérieur des écailles. Et donc ainsi, on a vraiment optimisé l'action du décolorant. En utilisant cette technique, on peut réduire de 10 le titre de son oxydant parce que c'est vraiment la, la, la mécanique, si je puis dire, qui va faire pénétrer la décoloration à l'intérieur et qui va permettre d'avoir une action plus ciblée à l'intérieur du cheveu. Donc une action beaucoup plus efficace. En utilisant cette technique, vous serez aussi beaucoup moins embêté par les blocages au jaune que vous pourriez rencontrer avec certains plexes. D'accord Deuxième séparation, à 1 cm derrière l'oreille. Pareil, 1 cm derrière l'oreille. On va tracer une séparation arrondie, ici. Voilà. Dans cette séparation-là, on va prélever un gros triangle, comme cela. Ce triangle-là, nous laissera donc la place à deux petits triangles comme cela que l'on va travailler cela vers l'avant d'accord en prenant compte de notre commencement sur la première mèche on fera la même chose sur cette mèche là sur cette mèche là et donc ensuite sur cette mèche là en veillant toujours à avoir une logique dans le commencement de nos mèches. D'accord Très, très important, toujours. Toujours en arracher et en écraser avec l'évée qu'on viendra fondre. D'accord Très, très, très, très important. On va aller sur le côté, on va tracer une séparation au niveau de l'arrondi que l'on a créé derrière. Dans cette séparation qui sera la séparation basse du devant de la tête on va aussi garder une mèche de profondeur, comme celle-ci, qu'on avait gardée en nuque. On fait plonger cette séparation vers l'avant et cette partie-là va être préservée. On travaille cette mèche-là, alors maintenant pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Si tu veux bien ne pas bouger, s'il te plaît. Vers l'arrière. On va venir, la même chose que... Te plaît. On va faire la même chose que ce qu'on a fait derrière, mis à part qu'on va travailler sur une mèche à l'arrière et on va venir commencer notre V au plus près de la racine ici, dans l'angle du carré, d'accord Et on va venir le dessiner ici. On va dessiner le V ici un petit peu plus en arrière, d'accord Un peu plus loin de la racine. Comme ça de sorte parce que quand ça se repose là, on est vraiment un décalage qui vienne dans la continuité de notre ombré qu'on est vraiment un des résultats plus proches des racines au niveau de l'avant qu'au niveau de l'arrière. Donc pareil, lever de l'arracher. Donc pareil, l'arracher au lieu de le faire en parallèle, on va s'éloigner un petit peu vers l'arrière et ensuite de l'écraser, toujours en conservant une logique. On fera pareil forcément de l'autre côté. Il nous restera donc les parties du dessus sur lesquelles, toujours sur cheveux mouillés, ici au dessus, on va prendre des séparations arrondies, toujours pour garder la même logique et pour avoir un résultat naturel lesquels on va toujours prélever un énorme triangle toujours sur lequel on va travailler de la même manière en commençant sombrer de la façon alors pour la première mèche en se basant sur l'arrière et l'arrière des côtés d'accord pour vraiment avoir toujours ce fondu là cette mèche là qu'on va travailler ici on va faire en sorte qu'elle commence par rapport à l'avant d'accord avoir un commencement qui soit relatif au commencement qu'on a sur le carré de devant. Très important, parce que ces mèches-là ne vont pas tomber vers l'arrière, elles vont tomber vers l'avant. Donc il faut qu'elles soient dans la continuité de notre ombré si on veut un résultat très naturel, jusqu'à la dernière mèche de tout devant, qui fera un centimètre d'épaisseur. Et cette mèche-là, un centimètre ou à peine moins, cette mèche-là, on va la travailler de la racine à la pointe. Parce que c'est cette mèche qui va vraiment donner à notre ombré son côté un petit peu classe. On va travailler en arraché sur les 3, 4, 5 premiers centimètres. Et en écrasé sur tout le reste de la mèche. Et on viendra à contre-écaille sur toute la mèche. En fondant bien l'arraché sur le début de mèche. Donc voilà un petit peu pour la technique des séparations. Alors maintenant tu as réussi à décolorer ton cheveu, à le laisser causer à faire euh, la réparation avec le plex numéro 2 et à patiner ton cheveu. Donc tu as un résultat qui est quand même toute euh, très joli à voir, hein, j'en doute pas. Et tout ça en très peu de temps. Donc maintenant tu peux passer au, à la coupe, au coiffage et puis bah, laisser partir ton client et, et valoriser ton travail dans l'encaissement. Donc euh, tu te rends compte là que c'est une technique qui est super simple à mettre en place, très très rapide à intégrer. Et donc il peut te permettre d'être facile à, à organiser dans un carnet de rendez-vous, même lorsque tu es un peu chargé. Et donc le fait d'être rapide, ça va te permettre de développer un peu plus de clientèle autour de cette technique-là. Parce que c'est quand même la, la technique la plus demandée à l'heure actuelle dans les salons de coiffure. Donc voilà, bah, si ça t'a plu euh, et si tu veux en voir un peu plus, alors n'hésite pas, là en bas de l'écran, tu vas voir euh, l'aperçu pour la vidéo en step by step réel, en, en conditions réelles sur cliente que je mets juste après, et puis ben, si tu veux continuer à avoir euh, certaines vidéos, conseils du step by step, n'hésite ben, pas à t'abonner, là en bas de l'écran, pareil, là tu cliques sur ma tête, tu verras s'abonner, et puis ben, voilà, comme ça on se retrouvera assez vite pour, euh, pour d'autres vidéos et d'autres projets, à bientôt, et puis ben, encore merci, ciao ciao